Bonjour et bienvenue à Tire 88 à 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Gino Carrier à la question métier. Bonjour Gino, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Dan, ben, permets-moi de te souhaiter une bonne et heureuse année, Daniel. Merci beaucoup. Parle-nous de ton histoire, d'où tu viens tu, tu vis dans le village de saint à Québec, parle-nous de ton histoire, d'où tu deviens, de ta famille, tout ça. Pas de problème, bien écoute. Euh, moi, ici, je demeure dans le rang de la montagne, qui s'appelait autrefois le rang de la montagne aux Irlandais. À une certaine époque, euh, euh, au début de l'établissement de la paroisse de Saint-Rémoire, euh, beaucoup d'Irlandais étaient recrutés par des Anglais pour être placés sur des terres à développement. Alors, maintenant, aujourd'hui, de moins en moins, sinon presque plus, sinon plus du tout, d'Irlandais habitent le rang de la montagne. Et moi, je me suis installé ici euh, au début des années 90, disons, de façon permanente mais je suis né à Saint-Raymond en 1960. Ouais. Euh, je suis le plus jeune d'une un, famille de trois enfants. Euh, un papa qui n'est pas resté longtemps dans la famille, puis euh, qui est maintenant repose en paix en à, à brissiche columbia euh, à Hollywood, plus précisément. Ça, j'ai appris ça sur les derniers temps. Mais euh, la famille du côté de mon père venait de la Gaspésie. Euh, à une certaine époque, la Gaspésie... Euh, ça n'allait pas très bien, on, on fermait beaucoup les, les chantiers de bois de coupe, ces choses-là. Et la famille de mon père avait décidé euh, de migrer à Rivière-à-Pierre, une municipalité qui est un peu au nord de Saint-Raymond, euh, dans les années 46-47. Et euh, pendant une activité de tombola, qui était euh, quelque chose de fun qui se passait dans le petit village, puis il changeait les, les esprits, euh, ma mère a rencontré mon père, puis ça a été le coup de foudre. Euh, Peut-être pas des deux bords en premier, mais en tout cas, ma mère, c'est sûr, avait le béguin pour mon père. Et puis, ça a engendré trois beaux enfants. Euh, moi, je suis plus jeune. J'ai perdu ma sœur il y a quelques années. Euh, mon frère demeure à Montréal. Euh, je suis métis. Euh, mais ça, j'ai dû apprendre ça sur le tard. Euh, comme beaucoup d'enfants ou comme d'adultes, même encore aujourd'hui au Québec, euh, il y a une partie de notre histoire qui a été comme cachée. Une partie d'histoire qui n'a pas été encouragée. Euh, parce que on a eu souvent dans, dans plusieurs cas euh, dans nos familles euh, des mariages, des mariages à la manière du pays au coin, au coin de la rue en face de l'église euh, puis à très, très rares occasions dans l'église même là. Euh, puis il y a eu simplement de bons échanges culturels là, qui se faisaient sur le territoire entre les voyageurs aussi hein. fait que, mais moi pour revenir à mon statut de métisse la pleine connaissance est faite de ça euh, parce que je suis euh, un qu'on appelle euh, quelqu'un qui pratique les arts, euh, les arts plastiques et les arts en général, je suis des arts néographiques. Et je faisais euh, pendant un certain temps, pendant une trentaine d'années, des expositions de peinture. Alors, euh, et je faisais des, des thématiques, c'est-à-dire que chaque exposition avait un titre, des sujets, tout ça. Et en 2008, j'en ai fait une parce que je me suis intéressé à un photographe américain du nom de Sheriff Curtis Edward euh, qui lui avait passé sa vie pour recenser les peuplades américaines, amérindiennes, l'Amérique du Nord, 55 000 clichés. Et je suis tombé par hasard sur un livre seconde main dans une bibliothèque, euh, dans une librairie plutôt, et euh, je suis tombé en amour avec ces Indiens-là. Hein? Euh, puis, ben, euh, c'était un beau livre d'images, pas beaucoup de textes, quoique euh, M. Curtis s'est intéressé beaucoup au langage aussi. Et sa période à lui est une période intéressante parce qu'aux États-Unis, euh, lui a commencé à prendre conscience du phénomène qu'on plaçait déjà les Amérindiens en réserve. Donc, c'était pas facile euh, pour l'époque. Et lui, il était jeune, jeune garçon quand l'appareil photo a commencé à, à, à s'installer aux États-Unis. Il s'est intéressé à ça tout de suite. Bref, pour tout te dire, c'est qu'en tombant avec ce livre-là, j'ai décidé de me faire un beau grand chef avec une coiffe indienne en peinture. Hein? Et pendant un premier symposium à Neuville, pas loin de chez moi, et toute la fin de semaine durant, euh, du monde arrêtait de voir la peinture. Puis oui, moi aussi, j'ai des Indiens dans ma famille, puis la patati, patata. Là, je écoute c'est quoi cette histoire-là? Les Indiens, ils sont pas réglés, nous autres? C'est quoi? là C'était un peu innocent ce que je disais à l'époque. Mais c'est là qu'a commencé un peu ma propre recherche. Euh, quand j'ai vu qu'il y avait un si fort engouement pour ça, j'ai décidé de mettre sur pied une exposition. Euh, qui parlait justement de ce photographe-là américain. Je, je voulais lui rendre hommage, parce que c'était un travail, c'est un travail énorme pour l'époque. Et à, à son époque, à lui, il parcourait les États-Unis à cheval là, avec des guides, puis il se faisait mal recevoir savoir dans les réserves, hein, parce qu'à l'époque, euh, prendre en photo un Indien, c'était pas bien ben aimé, là, mettons. Euh, mais bref, je fais l'exposition, tout ça, puis je voulais pas faire une exposition juste de tableaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis attaché attacher des contacts euh, avec Monsieur Florent Volant, entre autres, un artiste bien connu, Inou euh, Montagnet, euh, qui faisait de la musique extraordinaire, que j'aimais beaucoup. Monsieur euh, Pierre Lepage aussi, qui était un anthropologue, qui lui avait une collection d'objets intéressantes. Et là, je voulais avoir aussi la possibilité de, de, de faire, peut-être dans un événement un peu VIP, comme on dit, euh, une exposition dans laquelle on trouverait de la musique, euh, peut-être un, un conférencier qui nous parlerait du statut indien, ou en tout qu'est-ce que lui vit encore aujourd'hui, pour qu'on qu comprenne, qu comprenne un petit peu plus la dynamique, qu'on monte des objets, et j'avais des tableaux. Et là, euh, j'ai eu la chance, moi, quand ça a commencé, cette histoire-là, euh, de vouloir attacher un personnage à cette exposition-là, et j'ai pris contact avec Monsieur Gros-Louis, Max Gros-Louis, euh, qui était à Québec au moment où j'ai pris le premier contact avec lui. Et euh, Max, super gentil, me dit, « "Du Juno, pas de problème, c'est plein, en mort, et c'est en fin de semaine, demain, dimanche, je monte à Saint-Raymond, je m'en vais te rencontrer avec ton exposition. » Et là, ça a commencé, là, une amitié là, qui a duré jusqu'à son départ cette année. Et, mais tout ça pour dire que quand j'ai gravité dans cette... Environnement là avec les Amérindiens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a fait en sorte que j'ai dit, ben, on a peut-être une histoire nous autres ici de Québec, le Canada avec les Indiens, puis oh là là, j'ai trouvé des choses intéressantes. Et ça m'a obligé aussi à faire ma propre généalogie. L'un amène l'autre à quelque part à un moment donné, parce qu'on veut savoir jusqu'à quel point euh, on est proche, parce que si on revient en arrière, 2008, là. Il ne se passe pas grand-chose dans le domaine autochtone au Québec. Là, hein. On a les Premières Nations, c'est correct. On a ceux de l'Ouest aussi. Bon, tout ça, mais c'est un petit peu. Puis la politique, hein, on n'en parle pas aujourd'hui, mais la politique, c'est très fort aussi. Donc, euh, moi, je fais ma généalogie. Et là, je trouve à huit reprises euh, des mariages, comme je t'ai dit tantôt, euh, soit directement dans le bois dans les sentiers ou sur le bord de l'église, pas très loin, puis bon, des choses comme ça. De toute façon, la nature est ce qu'elle est, hein, à quelque part. Donc, euh, et euh, à travers ça, je trouve une perle aussi. Euh, il y a des perles historiques. Euh, sans faire par exprès, j'ai un, un bon ami à moi, un, un cousin par alliance, M. Sébastien Mallette, que tu connais d'ailleurs, oui, de oui, façon, oui. um, et qui travaille pour la cause aussi. Euh, Sébastien s'en allait euh, dans l'Ouest à un moment donné, puis euh, visiter un musée, puis ça, puis il dit Juno, si tu veux, je vais te rapporter. Euh, une photo de ton ancêtre. Parce que j'ai un ancêtre à la rivière rouge, euh, <coughs> et quand moi je l'ai découvert, j'ai dit, oh là là, la rivière rouge, écoute, ça c'est quelque chose d'important. Et euh, le, mon ancêtre s'appelait euh, Damas Il euh, faut comprendre à l'époque, hein, parce que dans les livres qu'on va trouver, souvent on va trouver Damas Carrier. Okay? Ah, ah. Et le Carrier, hein, c'est parce que les gens qui parlent anglais prononce mal le Carrier, hein? oui. euh, la compagnie Carrier qui fait les, les climatisateurs, dans le fond, c'est Carrier aussi. Okay. Alors, <coughs> bref, tout ça pour dire que sa euh, fameuse ancêtre-là est un ami proche de Riel, donc ça. Alors Du coup, j'avais une vedette, malheureusement ça a été un martyr, mais j'avais une vedette dans la famille. Et je me suis intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui se faisait pour les métisses dans, dans l'Ouest aussi. Euh, et quand j'ai fini l'exposition, euh, euh, je, je me suis dit, il hmm, y a quelque chose à faire. Moi, je vais essayer de rendre hommage un peu à mon père qui venait de la Gaspésie. Fait que je, je me suis décidé d'embarquer de, de, dans une, une association là-bas, euh, les Métis de la Gaspésie, quelque chose comme ça, euh, pendant deux ou trois années, mais je trouvais ça un petit peu loin pour aller aux assemblées euh, générales, puis tout ça. Puis je me disais, j'ai un rôle très secondaire là-dedans, là, tu hein, à part le fait de payer ma cotisation. C'était difficile. Bon. J'ai dit peut-être qu'il y en existe proche de chez nous, puis je, comme par hasard, je suis tombé sur Michel Michel Lefebvre, euh, qui était un bon voisin, puis là il me dit, ben oui, nous autres, bon, puis là, on est parti sur d'autres choses. Et je me suis aperçu en même temps qu'au niveau euh, design, si on parle, aux images, aux cultures métisses de l'Est, euh, au niveau visuel, au niveau des images, il n'existe pas grand-chose. La période a été un peu ternie, un peu assombrie parce que bon, il y a une période où on voulait pas en parler, c'était un peu honteux, il y avait toutes sortes de mauvaises raisons dans tout ça. Alors je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose pour moi là là-dedans, pour la création artistique. Et depuis ce temps-là, depuis plusieurs années maintenant, euh, j'essaye de, de, de remplir un peu cet espace-là en faisant de la création euh, visuelle, soit en images, ou dernièrement même avec euh, des vêtements là, que, euh, parce que bon. Euh, je te fais juste un petit aparté euh, les métisses de l'ouest Manitoba, Alberta, Saskatchewan tout ça, euh, traditionnellement parlant beaucoup faisaient du perlage okay? donc du travail à la perle sur les vêtements mais nous ici au Québec on était pas si riches que ça et les perles même si au niveau de la traite là, ils s'en passaient pas mal parce que c'était quelque chose de prisé par les indiens euh, les métis utilisaient plus ici le brodage, les femmes brodaient pendant l'hiver c'est un, un moment tranquille pour ça aussi alors, ça m'a donné l'idée de, de faire notre motif à nous, euh, parce que je fais partie, moi, depuis plusieurs années, de la communauté métisse du Roquemont, qui est, qui est près de Québec, qui, qui se trouve être sur un ancien territoire huron, euh, qu'eux avaient comme réserve à l'époque. Alors, c'est en regardant la faune, ben, surtout la flore locale, que j'ai décidé de faire ce motif-là, que, que je publiais depuis plusieurs années. Là. Euh, et, et, et je commence à en vendre un peu partout, même dans l'Ouest. C'est intéressant. Là. On le reconnaît surtout à cause de la fleur de lis, mais on reconnaît aussi euh, les petits fruits là, euh, typiques à, à mon coin de pays, là, à mon coin de forêt, là, euh, que à tous les automnes parce que je pratique aussi la chasse. Tiens. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a la chance de se parler ensemble moi et toi, pour cette nouvelle année, jour numéro 2, euh, euh, d'une année euh, qui, j'espère, va être beaucoup plus intéressante que celle qu'on vient de passer, en tout cas. Bon, point de vue culturel aussi, un oui. petit peu. Il hein? faut se donner cette chance-là. Um, et puis, c'est un petit peu ça. Mon histoire, c'est que euh, j'ai appris, parce que, bon, on ne voit pas dans la communauté métisse Roquemont, et ainsi que la nation métisse au Québec, parce que c'est la même famille. Hein? On s'entend bien là-dessus. Oui. Là um, on a des ce qu'on appelle en anglais des « elders uh, ». On a des anciens, des sages. Uh, tous ces noms-là, c'est bon. Des sénateurs aussi. Ça, c'est plus du côté ouest, ce qu'ils appellent les sénateurs. Uh, Monsieur Aubin, entre autres. Et euh, avec lui, euh, je discute assez régulièrement de choses et d'autres. De moins en moins de politique, parce que euh, Claude euh, j'avais l'impression qu'il ne donnait pas mal. Puis, oui, euh, il est dans les trains électriques de ce temps-là. Ça fait qu'on on lui souhaite beaucoup de plaisir avec ça. Euh, et et c'est lui un peu qui motive un peu euh, les accents de mes créations. Hein. Euh, pour la Nation Métis au Québec, j'ai fait une série de timbres à un moment donné pour la communauté, parce que... Euh, eux autres ont travaillé pendant des années à faire reconnaître un peu euh, les métisses au Québec euh, avec tantôt des événements qui étaient à l'extérieur du Québec aussi, en Ontario un peu partout et, et je trouvais que bon, M Michel Lefebvre lui avait pris des photos en cachette Claude n'aimait pas trop trop ça mais heureusement que Michel était un peu euh, comme on dit euh, un, petit, un petit schnappant puis qu'il a pris des belles photos et j'ai décidé de prendre ces photos-là pour faire une série de thèmes pour dire merci, d'abord merci hein. Parce que pour, pour pouvoir, euh, comme toi, tu le fais présentement euh, avec Monsieur, euh, monsieur Matt, euh, avec tes autres copains, Monsieur Harvey, puis tous les autres, Monsieur Bouchard aussi, Monsieur Mallette, c'est pas évident de pousser un mouvement, c'est pas évident de faire naître tout ça euh, au Québec, puis dans les maritimes aussi, parce qu'on a beaucoup de frères et de sœurs euh, de souche euh, en Acadie, euh, dans les provinces comme le Nouveau-Brunswick, tout ce coin-là aussi, là, tu sais. Alors, ça prend, ça prend de la volonté, ça prend du courage, de la résilience aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours peur de l'autre, hein, des autres. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? -ce que... et, et ça ne voit pas toujours les valeurs d'un mouvement comme celui-là. La valeur de la communauté, qui est à la base un peu des, des valeurs communes entre les Amérindiens et, historiquement parlant, les francophones et les anglophones qui se sont mêlés euh, aux différentes nations, là, donc, moi, je suis là-dedans, je suis très content. J'ai comme trouvé une espèce de niche, qu'on peut dire ça comme ça, culturelle, où euh, je fais peut-être office de figure de proue avec les années, là, maintenant au Québec. Et euh, ça commence à être connu même dans l'Ouest. Hein. Euh, dernièrement, j'ai eu la chance d'être publié en, en Colombie-Britannique pour un concours... Euh, c'était un concours, le T-shirt orange, je ne sais pas si tu n'as entendu oui, parler. Oui, oui, oui, C'était oui. pour les enfants qui avaient euh, qui, avaient, qui avaient été fait partie des pensionnats indiens, tu sais. Euh, les autres, c'est une levée de fonds qui font des choses comme ça. Et euh, moi, j'ai dit « Ben, je vais envoyer mon logo parce que M. Aubin m'avait dit « écoutez, euh, Écoute, Gino, euh, euh, tu sais, nous autres, le, le violon est vraiment au cœur des jigs, euh, tu sais, la musique c'est tout ça. Euh, » Euh, ça serait intéressant que tu nous fasses une image ok, je, je, oui, je vais regarder ça je vais regarder ce, ce qu'on peut faire puis, et finalement j'ai fait euh, un fameux drapeau avec le, le signe métisse puis euh, la tête de violon et euh, c est, c est, ce design là présentement est en train de connaître un beau succès euh, pan-canadien. pancanadien tu sais. euh, puis monsieur c'est drôle parce que euh, monsieur Aubin dit ouais mais là faudrait être, que, qu il faudrait que tu t'assures qu'il sache que ça vient du Québec mmh je m'excuse là, mais c'est pas vraiment important, rendu là, l'important là, c'est que tout le monde l'adopte, hein? euh, cause to cause, comme on dit, puis la réussite sera là, parce que c'est un emblème, dans le fond. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours une gang de petits fatigants qui vont gratter, là. ils vont finir par trouver d'où ça vient, puis encore là, avec le temps, mais que moi je suis plus là, ça n'aura plus d'importance. Pour le moment, c'est flatteur pour l'ego, mais c'est tout. Là. Okay. Euh, ça, c'en est une, entre autres, là, que, que j'ai bien aimé faire pour euh, pour Monsieur Aubin, Uh, puis, il est très content, tout ça, uh, aussi. Um, et, et une année, je, ça fait deux ans, je pense, en Saskatchewan, uh, il y avait encore un, un, un concours, um, la revue Red Rising Magazines. C'est une revue uh, qui est supposée d'être sans filtre politique ou autre. En tout cas, ils sont là vraiment au cœur pour promouvoir le mouvement uh, des, des jeunes autochtones puis tout ça. Uh, puis, ils lancent un concours. En tout cas, pour, ils veulent faire une, une, un fascicule sur les métisses. Okay. Alors, je oh, OK, OK, je vais envoyer ce dessin-là, mon fameux signe euh, métisse avec le, le, le violon, et euh, un, deux, trois autres images. Hein, Finalement, je suis choisi, deux de mes images sont choisies pour la revue. T'sais. Pour moi, c'est sans précédent, parce que c'est vraiment la première fois que... Là, on ne fait pas fi, on, on fait fi justement d'où ça vient, l'affaire. On, on regarde ce que c'est, puis on aime beaucoup ça, puis on veut, la, on veut le publier. Puis c'est vraiment pour nous autres en plus. Donc, euh, deux fois. Là. Puis cette année, avec l'autre, le, le, le conseil tribal de British Columbia, c'est des, c'est d'Aïda. Euh, puis les autres font avec Staple Canada, quelque chose comme ça. Puis tu peux faire imprimer les T-shirts. Puis il y a de l'argent qui va pour les communautés autochtones. Tu sais, c'est parce que je m'étais, je leur avais proposé ça si jamais il y avait des ventes ou quoi que ce soit, t'sais. Euh, des profits allent euh, directement aux communautés pour, pour les aider, pour des programmes. Tout ça, tu sais. Donc, euh, on, on commence à se faire connaître un petit peu dans, dans l'Ouest. Euh, puis, en plus, c'est pour la bonne cause, la nôtre. Grosso modo, c'est un peu ça. Bien, parlons un peu de ta carrière. Comment ça a commencé? Tu étais à l'école où là, pour ça? Puis... Bien. Pas mal, je dirais pas mal un peu comme les jeunes d'une certaine époque, des années 60. Tu sais, on, on, on est des bébés boomers, mais on est la fin des, des bébés boomers un peu. Donc euh, bon, j'ai réussi à faire tant bien que mal mon secondaire 5 à Montréal. Euh, ma mère voulait que les vieux, les, les plus vieux étudissent là-bas plutôt que rester en campagne. Puis c'était bien correct aussi, elle voulait qu'on ait des meilleures chances de, de, de faire des métiers intéressants. Euh, et puis, euh, mais malheureusement, moi, euh, j'avais la tête ailleurs puis euh, oh ben, je courais pas mal après les filles un peu dans ce temps-là fait que le secondaire 5 a fini assez vite. Puis euh, après ça, j'ai commencé à travailler dans un shop à Montréal parce que justement le secondaire 5, c'était pas, pas beaucoup à l'époque hein, puis pas de métier en plus fait que on faisait l'expression c'est jack of all trade, t'sais? Oui, oui. On faisait tout dans les entreprises ou à peu près puis on était payé pas très cher non plus dans mon temps je pense que c'était à trois pièces et demie de l'heure, tu sais. um, Mais bon, finalement, j'ai rencontré une conjointe avec laquelle j'ai eu deux enfants, deux beaux enfants. Um, bon, ça a duré un certain temps, Pour ça, ça s'est terminé. Puis là, ben, veux, veux pas, euh, les arbres sont venus me repiquer euh, quelque part, parce que une fois de temps en temps, je faisais toujours une petite peinture, un petit dessin, euh, je sculptais un petit morceau de bois comme mon père le faisait, tu mon père était bon là-dedans, tout ça. Ma mère, elle aimait les couleurs, mais c'était pas vraiment un artiste, là, on va dire. Mais <coughs> mon père, lui, il poussait un peu plus l'affaire. Euh, il, il sculptait des crosses de carabine, puis euh, il a fait beaucoup de sculptures sur les Indiens, aussi. Mais les Indiens américains, là, ceux qui poignent le plus avec les gros chapeaux et avec les plus tout ça. Bon. Ah. Mais c'était à son époque aussi, les années 50. Bref, fait que... Oh, Là, j'ai dit, bon, ben, je tombais tombé un petit peu malade, la santé n'était pas bonne, tout ça. Puis après ça, quand je me suis remis, j'ai dit bon en faire enfin, de m'en de m'essayer. Ça fait assez longtemps qu'on me dit que j'étais un artiste, là. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Mais j'avais rien, secondaire 5. Fait j'ai décidé de retourner comme adulte, là. Au Québec, ça fonctionne bien. On a euh, des cours aux adultes possibles. Fait que j'ai fait un, un, deux ans au collège en graphisme, euh, mais les autres, ils m'attendaient hein, parce que j'avais pas eu une bonne réputation quand j'ai fini mon secondaire 5. Je, je cherchais pas mal de mes cours. Tu sais. Je faisais l'école plutôt buissonnière. Donc, euh, mais bon, euh, j'ai passé deux ans, puis j'avais une excellente moyenne. Maintenant, je suis j'étais dû pour avoir des bons résultats à l'école. Euh, mais encore là, c'était juste le soir, puis avec des professionnels. Ils appellent ça une attestation d'études collégiales. C'est pas. C'est mieux qu'une. On va dire l'expression qu'une claque à la gueule, mais ce n'est pas encore beaucoup. Je dit, bon, ben, on, va, on va pousser la chance peut-être un petit peu plus loin. Puis j'ai décidé d'aller comme adulte, faire, euh, appliquer au, euh, à l'Université du Québec à Montréal en design graphique comme concepteur. Euh, j'ai été accepté, j'ai fait trois ans, j'ai fait mon bac là-bas. Euh, mais comme je suis un gars qui aime la nature, qui aime le bois, qui aime Saremo, hein, où, où j'habite, le rang de la montagne. Euh, j'ai dit, bon ben, il faut que je retourne à la maison, comme on dit, il faut que je retourne chez nous, comme un saumon, dans le fond. Hein? Euh, et puis, je suis venu me réinstaller ici. À partir de 1996, euh, j'ai hérité d'un petit garage en bois tout croche, puis je me suis fait une maison avec ça, là, euh, une maison dans l'esprit des années 1920 à peu près, une vraie maison de, de Québécois, là, avec une cuisine d'été et tout ça. Là. Et là, j'en ai refait une chotte. Parce qu'en région, en or, hmm, c'est comme les voyageurs, il faut que tu rames en motadis. Mais c'est correct aussi parce que ça, ça nous oblige à être créatifs, mettons. Puis, on en fait moins, puis on a l'impression de, peut-être d'en faire mieux dans ce domaine-là. J'ai fait des contrats à gauche, puis à droite. Hein. Euh, j'ai fait des contrats intéressants. Je pense que je t'avais envoyé ma biographie, tu en as vu un petit peu. Euh, mais j'étais attaché au patrimoine, euh, patrimoine bâti québécois, les vieilles maisons, les vieilles granges, paysages et tout ça. C'est normal, t'sais. Euh, Puis, avec l'exposition que j'ai faite plus tard sur les Amérindiens, euh, c'est sûr que là, j'ai opté pour d'autres choses. Je, puis maintenant, ben, je pense qu'on me voit plus, parce que là, je commence à me faire connaître plus comme artiste métisse, en tout cas, qui est, mettons artiste, mais qui est un métisse euh, dans mon coin, euh, je ne me cache pas vraiment pour le, le publiciser ça non plus, parce que je pense que l'héritage culturel, c'est quelque chose qui vient teinter une couleur d'une personne, euh, et c'est positif, tu sais. Euh, euh, puis dans ce cas-ci, ben, à saint moi j'ai toute la place qu'il faut. Euh, on est entouré aussi de, de, de Métis, euh, parce que c'est une ancienne, euh, comment je dirais ça, donc, le territoire était, a été très longtemps partagé, d'abord aux au Hurons, ensuite partagé avec les colons français, après ça avec les Irlandais, donc on retrouve à peu près tout le même bassin de population euh, ici, euh, qu'on peut retrouver à la grandeur du pays aussi, là, t'sais, comme à la Rivière Rouge aussi, euh, comme en Ontario aussi, là, t'sais, euh, des francophones, des anglophones, euh, puis des gens qui ont beaucoup d'affection pour les Premières Nations aussi. T'sais. Donc, euh, je suis très bien où est-ce que je suis, puis c'est vraiment un beau point. Au moment je te parle, moi j'ai une belle vue là, sur mes arbres gorgés de neige. Euh, c'est vraiment beau, hein, c'est un bel endroit. Moi, quand je veux me changer d'idées, je sors dans ma cour, je suis en plein bois, là, quasiment, là. Mais je suis encore à 6 km de la petite ville de, de par chez nous. On est 10 000 habitants. Oui. Mais avec l'Internet, Gars, j'ai une chance extraordinaire. Je te parle. Oui. À ce point-là, on va prendre une pause. De...